Bonjour! Alors aujourd'hui on vous présente notre nouveau bébé Clément qui est né mercredi le 11 novembre euh, en matinée et on vous raconte comment euh, s'est déroulé euh, sa naissance. Le Marie-Rose? Nos autres bébés sont nés euh, entre 38 semaines et 0 jours et 39 semaines et 2 jours. Et euh, finalement, Clément est arrivé à 38 semaines et 6 jours, mais ça faisait déjà euh, une semaine et demie là, que à tous les jours, je pensais qu'il allait arriver un peu parce que euh, j'avais des contractions. Le soir du 31 octobre, là, je pensais vraiment... J'étais sur le bord de partir pour l'hôpital parce que je pensais qu'il arrivait. Mais c'était toutes euh, des fausses alertes. À 2h30 du matin, je me suis réveillée. J'étais sur appel pour la job, il y avait un gros événement réseau international, global. Fait que je m'en vais travailler à l'ordi, puis je reçois un appel téléphonique à 3h. 36, Michel me dit, j'ai quand même brisé mes os, ben oui, il était dans la haute chambre, je viens de briser mes os. 3h20, on vient juste, <rire> je viens de briser les os, on s'en va à l'hôpital, j'étais en train de gérer une urgence avec nos systèmes. Ok, go. Ok, on vient d'être admis ici à l'hôpital, il est 3h54, puis là c'est la soeur à Michel qui est dedans. Elle est directeur et c'est le médecin dans la place de d'accouchement. C'est peut-être elle qui va l'accoucher en fait, je pense qu'ils sont deux Michel est en train de se préparer là. Ça se passe pour l'instant correct, ça fait 30 minutes Ça fait 25-30 minutes. Ok. Ça va. On attend là. <rire> Puis, ça va-tu? Oui, ça va. <rire> gars, fille, ça c'est <rire> incertain, tu vois. On connaissait pas le sexe de Clément avant sa naissance, mais euh, j'avais une théorie quand même. Tu penses que ça va être un gars ou une fille? J'ai Ok, ça fait euh, quelques minutes qu'on est arrivé ici. Il euh, n'y a rien qui se passe. Je vais faire un petit roupillon, Michel, il va s'occuper de ça, là. Ça fait une heure que les os ont crevé, il y a des petites contractions, mais rien de trop... Euh, trop fort, là. Peux tu dis à la caméra tes, euh, tes prédictions pour la sexe du bébé? Okay. Bon, alors, euh, j'aurais pas osé m'avancer il y a deux heures, mais là, étant donné que mes os ont crevé, euh, je pense que c'est une petite fille, parce que c'est comme ça qu'ont débuté mes trois accouchements de filles. Alors que les garçons, ça a commencé par des contractions, puis c'était juste à la fin qu'il fallait crever les os. Donc, euh... Mes accouchements précédents ont été pas mal rapides. Mon accouchement le plus long, c'était le premier à Jeanne, où est-ce il y a eu 4h30 entre euh, le moment où mes os ont crevé et puis le moment où elle était dans mes bras. Mais à part ce premier-là, tous les autres ont duré deux heures ou moins, avec euh, celui de Nicolas euh, L'accouchement durait environ 40 minutes, là, de, de la première contraction au début jusqu'au moment de l'avoir dans les bras. J'avais peur d'accoucher trop vite, j'avais peur d'accoucher dans l'auto sur le bord de l'autoroute. J'avais peur de ne pas me rendre à l'hôpital ou de, de faire ça peut-être dans le hall d'entrée de l'hôpital, mais c'était vraiment... J'étais sûre que j'aurais un accouchement précipité et finalement, euh, ça a été le plus long. Michel est dans un groupe Facebook, c'est des mamans qui accouchent en novembre, puis là, deux jours, trois jours avant, il y a une des mamans là-dedans qui est partie son histoire qui a accouché dans l'auto en s'en allant trop vite en face du poste de police et les deux polices euh, sidérées comme ça, enfin. Fait que là, moi, je me suis mis à rêver, là, que je me suis préparé. Ok, qu'est-ce que je vais faire si c'est dans l'auto J'ai des serviettes, j'ai des couvertes pour prendre des couvertes pour essuyer. Ben, ben, ben, ben, ben. J'ai une petite couvertes pour la, la briller, s'il fait froid, etc. Fait que là, je m'étais vraiment mindé qu'on allait accoucher dans l'auto. C'est la première fois qu'on accouchait à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Les ouais. autres sont nés à Pierre-Boucher, à Longueuil, à 7h30. <rire> Euh, on m'a proposé de euh, d'avoir de, de de recevoir de l'ocytocine synthétique là, les de, hormones pour aider les contractions à venir parce que euh, parce qu'il se passait rien là. Mes os avaient crevé mais il y avait pas de travail qui se faisait. C'est la première fois qu'on a eu besoin d'une intervention quelconque pour faire accélérer le travail. On m'a installé euh, de l'ocytocine euh, en soluté dans le bras, mais là ça voulait dire que je devais avoir un, un moniteur aussi d'installer en continu sur le ventre. Euh, ce qui me limitait quand même pas mal dans mes mouvements, parce que euh, à tous mes autres accouchements, euh, à partir du début, puis quasiment jusqu'au moment où est-ce que c'est le temps de pousser, je marche en rond dans les corridors, l'hôpital. Là, de toute façon, on ne pouvait pas aller dans les corridors à cause de la COVID. COVID. Bon, j'essayais de marcher euh, la longueur de, de la chambre d'hôpital, disons. Mais à partir du moment qu'on euh, qu a installé l'ocytocine, ben, euh, je ne pouvais plus bouger beaucoup. J'étais un peu confinée à côté du, à côté du, du poteau à soluter. <rire> Et là, il était peut-être rendu 8 heures, euh, il m'avait mis euh, le soluté une demi-heure avant mais les contractions n'étaient pas encore bien fortes. Euh, ça commençait là, à apparaître sur le moniteur mais ça faisait pas mal. J'étais un peu fatiguée alors euh, j'ai décidé de m'allonger un peu. Là. Je me suis dit bon... Je... avant je voulais user de la gravité mais là je me suis dit regarde j'ai le soluté là fait que Vous sommeil? <rire> <rire> je vais essayer de me reposer quelques minutes. Donc je me suis allongée sur le côté dans le lit. Là, il... Il y a une contraction qui a fait comme vraiment, vraiment mal. Là. Puis d'habitude, c'est ça. D'habitude, moi, je prends mes contractions debout. Puis les dernières, là, quand, quand on est sur la fin, celles qui font le plus mal, je m'accroupis, là. Puis j'ai comme ma technique, là, pour prendre mes contractions. <rire> Soit contre le mur ou contre le lit d'hôpital. Puis je me mets bien basse, puis je bouge mon bassin. Puis ça, ça m'aide à passer à travers la contraction. Mais là, celle-là couchée sur le lit là, elle a fait comme vraiment mal puis j'aurais comme voulu comme me lever mais j'étais pognée avec mes fils puis tout ça. De retour quelques heures plus tard pour la suite de l'histoire. En effet, le bébé était prêt à sortir là, mon, mon... j'étais ouverte à 2 cm là. Ma soeur ah! était partie au rez-de-chaussée chercher sa commande de « allo mon coco » parce que 20-30 minutes plus tôt, euh, il n'y avait rien, il n'y avait, avait pas de contraction douloureuse, fait il ne pensait pas que c'était pour tout de suite, qu'elle elle, elle s'était commandé un déjeuner. Mais en tout cas, finalement, elle est, arrivée, elle est arrivée dans la pièce, elle a mis son espèce de jaquette de plastique. Là, puis des gants bruns, là. Des vous n'avez jamais vu des bruns. beaux gants comme ça, plastique. Hein. Comme <rire> latex, puis elle s'est installée à côté de moi. À chaque fois qu'on me dit que ça va être le temps de pousser, je fige un peu. Là. J'ai peur de pousser, je sais que ça va faire mal, même si, honnêtement, je suis vraiment chanceuse. Moi, Je pousse bon. jamais beaucoup de fois. Toi aussi. Là, je dis, il y a une contraction qui s'en vient, mais je ne veux pas pousser, je ne veux pas pousser. Fait que là, j'ai pas poussé pendant cette contraction-là. Quand la suivante est venue, j'ai poussé, mais j'ai poussé comme à demi. Je n'ai pas, pas, pas mis toute ma force. Là, là moi, j'ai vu la tête, là. Fait que là, ça m'a comme donné la motivation nécessaire, là, pour me dire « OK, à la prochaine, je, je pousse à 100% puis je sais que je vais le sortir, le bébé, là. Donc, à la prochaine contraction, j'ai poussé pour une deuxième fois, puis là, j'ai poussé pour de vrai. Pour de vrai, mais comme euh, « comme en trois <rire> crans, là. C'est pas juste « OK, là ». tu a persisté, c'est ça que j'ai vu, là. Puis le bébé est sorti… Euh, « Là, dans, dans Il y avait le cordon là, autour de la tête, puis là Marie-Claude elle l'a pris, chouc, elle a sorti. Comme moi j'étais prêt à faire si on devait accoucher dans l'auto, là j'avais ouais. compris que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Mais ben, tu étais quand même content que Marie-Claude ben, c'était correct qu'elle fasse, là. là <rire> ouais, ouais. Puis dès que le bébé est sorti, ben genre quel soulagement puis quelle joie m'a en envahi, là. Depuis, alors, on m'a mis le bébé sur moi pis c'était comme... Oh, je me sentais juste tellement bien et tellement heureuse Le bébé est né là <rire> C'est un petit gars Merci Joseph. À notre une grande surprise Ça l'a pris combien de temps tout ça fait... Il est né à 8h55 Oui Après avoir crevé les... la poche il des oeufs à 3h36 à On 26 Donc vous comprenez a 5h30 imagine. Puis il y a l'air de... Ça va bien Michel Oui ça va bien toutes nos prédictions se sont avérées fausses. On pensait que c'était une petite fille parce qu'elle la pas juste à crever. Non! C'est un petit gars. On pensait que ça allait vite parce que la dernière fois c'était vite. Non! C'est un des plus longs accouchements, en fait. C'est le, le plus long accouchement. Les plus longs accouchements. On pensait quelque chose. Non! Mais la chose la plus drôle, c'est qu'on a regardé les noms des les plus exotiques de 2019. Là. Puis il y a quelqu'un qui a nommé sa petite fille. Attention qui est nommé Maman. <rire> Ils ont beaucoup pouffé de rire. En se disant, regardez les frères et sœurs. voici votre petite sœur. elle s'appelle Maman. <rire> bon, on l'a pas appelé Maman parce que c'est un petit gars. Il s'appelle Clément. Clément Bourget, oui. Ça fait au moins 20 ans que Michel veut appeler son enfant Clément. Puis moi, j'étais pas sûr, puis on l'a sauté au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième. Puis là, ben, on l'a appelé Clément. Il s'appelle Clément. D'ailleurs, ça prend juste trois minutes s'habituer pour se dire, ah, c'est tellement un beau nom. Puis là, ben, on est déjà habitué. C'est Clément Bourget. Clément Bourget, oui. Michel a vraiment bien fait ça, je la félicite, est vraiment champ là-dedans, j'aurais pas fait mieux, ça aurait été dit, bon enfin, vous comprenez. Et on est très content euh, de la naissance du petit Clément, puis on va le voir grandir ensemble, là on va le voir grandir. Dans les heures précédentes, quand même, j'avais eu peur, là, parce que c'était la première fois que j'avais comme besoin d'un peu d'intervention pendant mon accouchement, puis j'avais peur que ça, je sais pas, là, que ça finisse mal, ou... J'ai vu dans le visage d'Alex, ah oui. pis de Marie-Claude quand même euh, euh, petit, une petite surprise, t'sais. puis puis euh, je me suis comme douté tout de suite que euh, même si ça faisait quelques heures qu'on parlait de notre petite fille qui allait naître, c'était peut-être pas ça On l'a collé sur moi, on a attendu quelques minutes euh, tout a super bien été après, tout le monde à l'hôpital a été super Ok j'ai de nouvelles informations donc, il pèse 3,212 kg, ce qui veut dire 7 livres et 1,3 onces. Et puis, on va voir sa mesure euh, latérale. Je pense que le taux de rein, c'est 5 pouces. Hein, non. Oh, non, je pense que ça n'a pas rapport. 47 cm. 47 cm? De long. De long. Le Clément. Donc, c'est la première fois que euh, trois jours après euh, la naissance, j'ai pas de douleur lors de l'allaitement parce que... Euh, même si j'ai allaité tous mes enfants euh, longtemps, les premiers jours, c'est toujours un peu difficile puis douloureux. J'ai comme des gerçures. La, la mise au sein fait comme très mal. Mais là, c'est la première fois que j'allaite en tandem. Euh, Marie-Rose, je l'allaite encore deux fois par jour, avant sa sieste puis son dodo de la nuit. Euh, tous mes autres enfants, à la moitié de la grossesse, ils se sont comme désintéressés du sein puis ils se sont comme sevrés par eux-mêmes. Mais Marie-Rose, euh, elle était intéressée à continuer. Donc, j'ai aucune douleur quand j'allais clément. Marie-Rose, elle a eu une belle surprise hier quand j'ai eu ma montée laiteuse. Là. Euh, quand je, je l'ai allaitée le soir, elle a fait des gros yeux. Elle était très contente de l'abondance de lait. Elle hey, en a commandé du Allô mon coco. Le livre va être là dans une minute. Parce que ils font plus d'œufs à la cafétéria, puis là, là Michel s'est bien mis en tête d'avoir des œufs. Ok, c'est beaucoup là. C'est toute une épopée qui commence ici. Un début de vie d'un petit homme qui va en devenir un grand au fil de nombreuses années C'est le début du son Odyssey Bourgier. Le soir tombe là Ben euh, imaginez-vous donc Oh! Michel revient de sa douche Vous passé? Très bien Tantôt on a, eu, on a eu droit à... Michel a eu sa leçon pour savoir comment elle était, là. Puis elle a eu droit à un bon petit quiz C'est quoi? Donnez-moi trois signes que bébé a faim Michel, elle savait pas quoi bon, répondre. Bon, des collations? Ouais, des collations. Ils sont venus porter des collations. Ça fait 24 heures qu'on est là. Le bébé, il est né, ça fait 24 heures. C'est la finale, on s'en va là. Ok. On est bientôt. Ce matin, ben, on attend euh, très et puis euh, ben, on va voir. Là. Donc là, je fais un petit cachet, c'est décoré. Je J'ai juste filmé une vraiment les yeux, là. C'est Qu ça -ce que je gris. Viens, t'envoie. Il est minus. Qu'est-ce que t'en penses, les filles Clément, c'est ton frère. C'est Clément. Est-ce que tu lui disais pas beaucoup maman. Ça faisait plusieurs matins que je m'attendais à ce que maman soit partie de l'hôpital. Et là, j'entends la voix d'Ingrid. Alors, là, je dis comme, oh non, mais c'est pas vrai. Donc, j'ouvre la porte, je descends. Et là, voilà Ingrid. Donc, là, je suis comme, maman, elle a accouché donc là, elle a dit, ben, elle est partie pendant la nuit, Puis moi je suis venue. Donc là, moi j'étais contente qu'Ingrid soit là et qu'on fasse pas d'école. Ah ouais, c'est ça! Euh... Il y avait pas d'école pour eux là, 5 jours de congé là. pas beaucoup 5 jours là, là? Non, non, non. Mais être non, on savait pas vraiment en fait, c'est un gars ou une fille, donc ben, on avait l'air de savoir. Puis là, ben grand-mère a, a, a, a vu les photos sur Facebook, donc là, elle a, a admiré longuement. Et là, ouais. <rire> Oui, c'est vrai. Je pense qu'il va devenir quoi, lui, dans la vie ouais. Clément le. Un poète. Tu penses qu'il va devenir poète Non, on peut pas poète par pitié, là. Médecin. Tu penses qu'il va devenir médecin <rire> Pourquoi Mais parce que. Mais Clément le poète, ça sonne bien Oui, mais par contre, ça, ça sonne bien que ça va arriver, là. Oh, intéressant. Le <rire> médecin. Alexandre l'informaticien, ça sonne un peu cloche, là. <rire> c'est juste sa cloche. C'est vrai Mais oui. Ah, ça ça, cloche. Oh! C'est quoi le nom de ton petit frère? Euh, maman, maman. Il s'appelle pas maman. Il s'appelle pas maman. C'est quoi le nom? Maman. Oh! Comment tu l'appelles? Maman. Oui. Il <rire> y a un bonbon. Il y a un bonbon, Clément? Et oui. Pas ça. Non, non. Oh. Tiens-tu, toi? Qu'est-ce que vous avez fait quand on n'était pas là, on, était à, on attendait le bébé? Euh, on a mangé que des, des chocolatines on, a, oui. on est allé au magasin, on a acheté des biscuits Puis on les a bouffaillés Et ah. après, puis après on, a, on a aussi acheté d'autres sortes de biscuits oui. Comme on a mangé avec papa et maman Papa juste une moitié Et puis. Hey, tu peux pas euh. manger Si T'as pas fait la interview Moi je suis contente aussi. Laura, viens je nous viens nous voir ici Qui? Il nous manque juste toi puis Et aussi, maman pas voulait pas, pas, pas me laisser pas <rire> C'était bon. un peu plate, mais bon. Maman voulait pas te laisser prendre le bébé? Ouais. Ben oui, tu l'as pris le bébé. Ben pas debout. Pas debout? Ouais, c'est mieux que tu sois oui. assise. Oui. oui, oui, dans un petit pétrin. Ok, bon, fait que c'est ça qui termine euh, notre épisode. Eh, hey, papa! Euh, le petit Clément est rendu dans la famille, il va grandir, puis à un moment donné il va venir grand comme lui, grand comme lui, grand comme lui, grand comme elle. Ah, ah, et là, yeah. là, ça va être le party! que je vous salue à tous, à la prochaine. Hey, oubliez pas, si vous aimez ces affaires-là, vous en voulez, cliquez sur le petit subscribe, like, ça va être bien. Cut. Hey, salut.